Maître Christophe Marchand, bienvenue à Naouet. Euh, nous vous accueillons aujourd'hui, alors que vous êtes euh, en visite en Tunisie, mmh. euh, vous êtes avocat. Notamment, vous êtes connu euh, pour avoir euh, défendu et vous défendez toujours euh, Julian Assange mmh. de Wikileaks. Aujourd'hui, où on en est par rapport à l'affaire Assange ben, Aujourd'hui, on est en une situation euh, grave, on va dire, hein, puisque... Mmh. Euh... Julien Assange est détenu dans une prison de haute sécurité, mm -hmm. euh, qu'il a une santé qui est euh, très précaire, on va dire. Hein, mm -hmm. Déjà, après avoir passé 7 ans dans l'ambassade, mm -hmm. il était déjà très affaibli. Mm -hmm. euh, et là, ah, il vous est... Vous voulez dire prison. dans l'ambassade de l'Équateur, voilà. à Londres. Voilà, c'est ça. Donc, il a passé 7 ans dans cette ambassade, qui est, qui est une petite ambassade. Hein. L'Équateur, ce n'est pas la Russie, quoi. Mm -hmm. Ce n'est pas le Brésil. Donc, c'est une petite ambassade. Dans le centre de Londres, il y avait 4-5 pièces. Mm -hmm. euh, pas d'accès à l'air. Donc c'est vraiment les, les appartements euh, londoniens où on sait à peine ouvrir les, les fenêtres, mmh. pas d'accès au soleil. Mmh. Donc, il n'a pas eu un rayon de soleil sur son visage pendant ces ans, sauf les trois apparitions qu'il a faites sur le balcon là où qui sont un peu célèbres. Et donc il était vraiment dans des conditions euh, de, de confinement finalement euh, très difficiles à vivre. Et puis il s'est fait arracher de l'ambassade littéralement. Hein, euh, c'est un petit matin, l'ambassadeur le, le convoque, il arrive dans le bureau, il lui dit voilà j'ai deux documents à vous remettre. Le premier, c'est qu'on euh, vous retire euh, la nationalité équatorienne, qui lui avait été octroyée, on retire comme ça, mm -hmm. et on vous retire l'asile politique qui avait aussi été octroyé, et vous devez quitter l'ambassade, maintenant. lui dit, ah ben non, je ne suis pas d'accord, euh, c'est illégal. Et à ce moment-là, petit bouton, et les policiers anglais arrivent pour le... Alors que ça fait sept ans qu'il est là, avec toutes ses affaires, il avait une pièce qui lui était dédiée... Euh, enfin, bon. Bon, et là, maintenant, il est dans la prison à Marche, qui est une prison de haute sécurité, qui est vraiment une prison euh, où on met euh, les terroristes qui ont tué je ne sais pas combien de dizaines de personnes, et euh, il est là dans les conditions de détention qui sont horribles. Donc, c'est l'isolement, euh, 23 heures sur 24. Il a été tellement mal au niveau santé qu'il a dû euh, être mis dans l'espèce d'hôpital de la prison. Donc, on est inquiet pour sa santé, on va dire. Rappelons que Julian Assange... Et euh, la personne à l'origine euh, des fuites de Wikileaks, ouais. et que Wikileaks a provoqué euh, un séisme incroyable depuis, euh, depuis 2010. Mm -hmm. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, vous êtes avocat, vous êtes juriste, vous défendez Assange, où s'arrête la politique et commence le droit dans oui. l'affaire Assange Parce que c'est une affaire profondément politique, nous le savons, tout comme ouais. l'effet qu'a qu provoqué Wikileaks. Mm -hmm. Donc où est-ce que s'arrête la politique et commence le droit Alors je pense qu'il faut bien garder à l'esprit euh, de quoi on parle, comme vous avez dit, euh, Wikileaks c'est quoi Ce sont ces images qu'on a tous vues euh, en 2010, où on voit euh, des militaires qui sont avec des, des joysticks, comme ils étaient devant des jeux euh, vidéo, occupés à tuer des gens. Voilà, c'est ça, tuer mmh. des civils en tirant et en faisant des, des conversations très. Mais à aussi beaucoup de fuites qui concernent. Et puis après, euh, le monde entier, ouais, la Tunisie comprise. La Tunisie hein. comprise. Et puis ils ont eu les autres fuites. Ça, c'était les premières fuites, c'est-à-dire, c'est vraiment révéler des secrets d'État que les États gardent mmh. secrètement pour ne pas euh, être poursuivis pour ces crimes, parce que ce sont des crimes qui sont commis. Donc il a révélé <coughs> des crimes d'État, des crimes d'État, des violations flagrantes et puissantes des droits des droits humains mmh. par les États-Unis. C'est mmh. ça la grande puissance, et donc euh, c'est une question évidemment très politique euh, de savoir si ce qu'il a fait, mm -hmm. est-ce que c'est pénalement répréhensible Est-ce que le fait de, en tant qu'éditeur, c'est à son job, il est éditeur d'une plateforme internet qui s'appelle Wikileaks, mm -hmm. il reçoit des informations et mm -hmm. il les diffuse. Est-ce qu'en tant qu'éditeur, il est euh, pénalement... Est-ce qu'on peut le poursuivre pour ça Est-ce que c'est un crime Ma réponse, la réponse juridique, c'est dire « mais non, ce n'est pas un crime ». C'est simplement la diffusion d'informations, c'est un nouveau défi, je dirais, pour la liberté d'information au XXIe siècle qui est lié à quoi Qui est lié à ce que Wikileaks a inventé, c'est-à-dire ces plateformes Internet où des gens peuvent déposer des documents de manière confidentielle, avec des informations qui sont inaccessibles pour ne pas pouvoir identifier la source, et tous les grands médias aujourd'hui l'utilisent. Vous allez sur Mediapart, Bien il y a un sûr. site où vous allez, où vous allez sur mmh. New York, Times. Tout le monde utilise ça, et c'est ça qui est criminalisé. Et donc, c'est évidemment, euh, comment dire, choquant par rapport à la liberté de la presse, parce que ça veut dire que ce que les États-Unis essayent de faire, c'est de museler la presse au XXIe siècle, dans cette révolution Internet qu'on est occupé à tous vivre. Vous avez également euh, fait partie du comité de soutien d'Edward Snowden, où les enjeux sont quasiment pareils. Mm -hmm. Pourquoi vous êtes retiré Alors, euh, la question avec Snowden, évidemment, c'était, lui, c'est un whistleblower, un, mm. un lanceur d'alerte, c'est lui qui mm. siffle. Mm. Euh, et... Uh, Assange, c'est différent en Wikileaks, c'est un peu le sifflet qui est nécessaire pour pouvoir justement oui. lancer l'air, il faut un sifflet, il faut pouvoir oui. siffler. Le whistle, comme on dit euh, en anglais. Et euh, dans, bon, au début des, des euh, discussions qu'on avait avec l'équipe de défense euh, de Snowden, on était vraiment dans, dans ces mêmes questions que celles qui sont posées avec Assange. Et puis, euh, quand Assange a demandé que j'intègre son équipe, via son avocat new-yorkais de l'époque, euh, je me suis posé la question, est-ce que je peux défendre les deux personnes en même temps Hein, l'ange et le démon, puisque l'ange c'est Snowden, et puis alors Assange, on vraiment c'est devenu le démon hein, incarné, et que finalement c'était sans doute plus efficace d'en de choisir qu'un, donc j'ai choisi le démon. D'accord, et pourquoi avez-vous choisi le démon Pour, dire, ouais. le démon pour moi, je dis, Assange c'est un, un précurseur, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui, euh, Snowden aussi on va dire, hein, mais mmh. Assange, j'ai l'impression qu'il a vraiment inventé et senti euh, quelque chose de, de très particulier au XXIe siècle sur la communication et l'information. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est un peu comme le Voltaire du XXIe siècle, on va dire. Il est en avance sur le temps. Euh, il a saisi et senti plein d'informations, et donc plein, plein d'air de, de, de, du temps. Et mm -hmm. ça m'a semblé plus, euh, plus difficile de défendre que de Snowden. Et donc, euh, comme avocat pénaliste, ben, on aime toujours la difficulté. On défend, euh, on défend des gens qui sont parfois indéfendables. C'est un peu ça. Et lui, mm -hmm. au niveau politique, c'est... Très difficile de défendre. Et vous, vous avez un peu ce choix de défendre des gens qui peuvent paraître, du moins aux yeux de la majorité euh, dominante, ouais. des personnes indéfendables. Ouais. Là, je citerai un troisième de vos clients, mm -hmm. qui est pouche ouais, voilà. Donc le leader ah, oui. séparatiste catalan euh, qui a Ça été arrêté en Allemagne après avoir ouais. gagné les élections euh, voilà. de Catalogne. Donc c'est l'ancien président de, de la Catalogne, qui est le président en exil, en fait du gouvernement en exil, donc on imagine la situation au XXIe siècle, qu'il y a le président et le gouvernement d'une région, de l'Espagne, mm -hmm. qui euh, sont en fuite. Hein, ils, ils, ont, ils ont fui les mandats d'arrêt euh, espagnols, et ils sont réfugiés en Belgique, donc euh, ils ont passé la frontière, traversé la France, et puis ils sont arrivés en Belgique. Et ils vivent là, en Belgique, et ils sont protégés par la Belgique, mm -hmm. parce qu'ils font l'objet de poursuites politiques. Qu'on n'imaginait pas qui pourrait arriver, ils sont poursuivis pourquoi Pour avoir organisé un référendum, donc avoir voté des lois, mm -hmm. euh, organisé, euh, pris des arrêtés pour l'organisation du référendum, ils sont poursuivis pour ça, pour rébellion, sédition, qui sont des, des qualifications juridiques du 19e siècle, on va dire, euh, mm -hmm. qui, qui sont un peu euh, étrangères à ce qu'on peut comprendre aujourd'hui. Et donc, lui, Puigdemont, il est haï complètement, il est détesté euh, en Espagne. Moi, ben, moi, je me Pas en, en Catalogne, moi. ici. En Catalogne, non, non. <rire> bah, les, non. Les, les voix, du moins, en parlé jusqu'à oui. une fois. Ben, moi, je vais toujours en, habituellement en vacances en, Inde, en Andalousie, au mm -hmm. sud de, de l'Espagne, face au Maroc, parce que c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup, près de l'océan Atlantique. Mm -hmm. hein, on voit les, les fumées de Tanger au loin, c'est vraiment très proche, de, là, entre l'Afrique et l'Europe. Mais je n'ose pas parler avec les gens de cette affaire, parce qu'ils sont remontés, ils le détestent. C'est vraiment une question euh, physique, quasiment, pour les Espagnols, ils le détestent. Il y a eu histoire déjà derrière ouais. l'unité de l'Espagne, qui est quelque chose qu'on peut aussi euh, comprendre. Mais aujourd'hui, face à ces, ces phénomènes-là, et si on revient surtout et essentiellement au cas de euh, Assange, essentiellement, et puis en second lieu, euh, Snowden, comment envisager la liberté du citoyen euh, à l'heure euh, globale de la surveillance de masse c'est ça, le, le, le, le, un des enjeux de ce dossier, c'est celui-là. C'est de se dire, aujourd'hui, la surveillance de masse est un fait. Hein. Mm -hmm. Je veux dire, les révélations Snowden, on oublie parfois ce que c'est. Mm -hmm. Mais c'était quoi Ça tient en une expression américaine, c'est collect it all. Il mm -hmm. faut tout collecter. Collecte quoi Il faut collecter tous les flux Internet d'échanges qui se passent via Internet ou via les fibres, via euh, mm -hmm. l'éther. Et ça veut dire quoi C'est toutes les communications téléphoniques, c'est tous les échanges de, de textos, c'est toute la vie électronique euh, des personnes qui est récoltée en masse. Et puis après, c'est stocké dans les ordinateurs en Alaska parce qu'il faut qu'il fasse froid, parce que les ordinateurs chauffent. Et ces informations-là sont, sont, sont stockées. Et donc, c'est ça le, le, le, la révélation. Mmh. C'est qu'il y a cette surveillance de masse qui existe, qui a continué. Mmh. Et les services secrets américains... Récolte toutes les informations Internet du monde. Donc c'est vraiment une atteinte, je dirais, systématique à nos vies privées qui est, qui est gigantesque. Alors comment réagir par rapport à ça ben, Il faut arriver à pouvoir le dénoncer à un moment donné. Maître Marchand, vous êtes aujourd'hui à votre première visite en Tunisie. Vous n'êtes certainement pas donc, un fin connaisseur de la situation, mmh. mais vous avez une distance critique intéressante pour vous poser la question sur... Comment vous observez euh, la Tunisie aujourd'hui Quel regard portez-vous sur ce qui se passe ici Sachant que ce qui se passe et ce qui s'est passé, la révolution tunisienne, Wikileaks y était pour quelque chose. Oui, oui. oui c'est ça qui est euh, impressionnant. C'est finalement les, les conséquences que Wikileaks et que les révélations Wikileaks ont eues dans le monde entier. Ah, euh, par exemple, moi, j'ai défendu des, des personnes qui étaient en prison, euh, détenues à Guantanamo, par exemple. Mm -hmm. Et c'est grâce aux, aux révélations Wikileaks sur les dossiers mm -hmm. qui avaient été récupérés de ces personnes qu'on a pu faire des procès en responsabilité contre ceux qui ont participé à cette torture. Donc, ça a vraiment apporté des informations qui, sinon, étaient inaccessibles. Mm -hmm. inaccessibles. Il y a un secret d'État tel, au XXIe siècle, que c'est impossible d'avoir ces informations. Et les États refusent, bien entendu de communiquer ces informations. Et ce qui s'est passé en Tunisie est un autre événement important par rapport à Wikileaks. Alors la situation en Tunisie, moi je ne la connais pas très bien, parce que c'est la première fois que je viens. Euh, au niveau de la lutte contre la torture, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps, on va dire depuis une quinzaine d'années, depuis le 11 septembre en fait, hein, mmh. depuis le 11 septembre 2001 qu'on a vu cette guerre au terrorisme qui a fait que la torture s'est systématisée euh, partout. Et je dirais, pour avoir une analyse un peu euh, juridique, Hein, mm -hmm. Moi, je, je travaille beaucoup, euh, je fais beaucoup de, de contentieux international donc je fais mm -hmm. beaucoup de contentieux à la Cour européenne des droits de l'homme. Et un arrêt fondamental de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un arrêt de 2008 qui s'appelle Saadi contre Italie, mm -hmm. et qui concerne la Tunisie, justement. C'est une décision qui, où la Cour européenne empêche l'extradition d'un Tunisien vers la Tunisie parce qu'il y a un risque de torture. Parce que, et la Cour européenne, ce qu'elle fait très rarement, elle, fait, elle prend vraiment des décisions avec beaucoup de précaution, à mm -hmm. considérer qu'à ce moment-là, il y avait une pratique de torture systématique de, euh, des personnes qui sont poursuivies dans les cas de terrorisme en Tunisie, et d'autre part que il y a, le système judiciaire était incapable de donner une réponse. n'était pas indépendant, n'arrivait pas à, à rendre des décisions pour condamner les gens qui euh, mmh. pratiquaient la torture, et que finalement le système judiciaire, ce sont les termes même de la Cour européenne dans cet arrêt, était complice de la torture. Donc ça, c'est mon idée quand, donc, quand, par rapport à la Tunisie, 2008, puis à la Révolution, évidemment, euh, en 2011, et puis maintenant, euh, voilà, j'arrive, je m'informe, je me renseigne, je lis, et, euh, et je vois que, euh, enfin, dans le séminaire aujourd'hui, sur ces questions-là, un, un, une information qui a attiré mon attention, c'est que finalement, il n'y a que, depuis, euh, je dirais, la Révolution, il n'y a eu qu'une décision judiciaire qui a condamné pour torture, alors que la Cour avait parlé d'une pratique systématique, donc il y a des dizaines, des centaines de cas Absolument. qui restent impunis. C'est l'impunité, on va dire. Absolument, l'impunité demeure un des enjeux ouais. euh, majeurs de, de, de cette période, mettre un terme à, à cette impunité. Ouais. Euh, D'accord, mais aujourd'hui, donc euh, nous avons appris euh, il y a quelques jours qu'Assange euh, sera extradié vers euh, les États-Unis. Ah bon je n'ai pas appris ça. Il y a une demande d'extradition, vous voulez dire. Il y a une demande d'extradition. Voilà. J'ai appris on se, on que le ministre britannique oui, voilà. a signé cette... Oui, c'est ça, mais c'est un, un geste administratif, en fait. Dans la procédure anglaise d'extradition, mm -hmm. ça veut dire qu'un État demande une extradition, hein, donc la il émet une demande d'arrestation, la personne est arrêtée. Mm -hmm. Dans les X jours, je crois, 60 jours ou 40 jours, il doit transmettre les documents officiels avec la demande d'extradition qui a été envoyée au ministère de l'Intérieur anglais, qui signe pour réception et qui l'envoie à un juge. Et maintenant, c'est un juge anglais mmh. qui va devoir décider si, oui ou non, il autorise l'extradition. Ce n'est pas entre les mains du mmh. gouvernement, mais du pouvoir ouais. judiciaire anglais. D'accord. Mais dans cette situation, ouais. quelles sont vos prévisions Pensez-vous que le gouvernement britannique poursuivra sa collaboration avec les autorités américaines et répondra à leurs euh, leur demandes bah, Si le juge anglais euh, décide que le gouvernement ne peut pas extrader, mm -hmm. le gouvernement ne pourra pas extrader. Hein. Donc c'est mm -hmm. vraiment... Le contrôle judiciaire sous la demande américaine est très puissant. Et le système judiciaire anglais est un système qui est très robuste, on va dire. Mm -hmm. hein, donc, quand on était à l'université, en tant que juriste, on a tous appris que le système de, du procès équitable, le, les, les juges indépendants, ce sont les Anglais qui l'ont inventé. Donc les juges anglais mmh. sont très attachés à ce système-là. Et donc on a beaucoup d'espoir que les juges anglais vont simplement analyser le dossier, voir les risques de violation des droits fondamentaux pour Assange mmh. aux États-Unis, mmh. ce qui nous semble à tous évident. Hein, S'il met mmh. un pied là-bas, il ne va plus jamais ressortir. Ça nous semble une évidence, mmh. qu'il faut un peu habiller juridiquement, mais c'est une évidence. Mmh. Et donc on espère que les juges anglais vont arriver à cette même conclusion on a un dossier monumental pour, montrer, euh, pour démontrer justement le risque de torture, le risque de traitement inhumain dégradant, le risque d'atteinte à sa santé, à sa liberté de s'exprimer, à sa vie familiale, euh, au procès équitable. Hein. Comment peut-on imaginer aujourd'hui qu'Assange soit jugé correctement aux États-Unis après toute la campagne de dénigrement dont il a fait l'objet Impossible. Euh, J'imagine, euh, je déduis plutôt euh... de ce que vous dites qu'Assange, en cas d'extradition aux États-Unis, qui sera lourdement condamné. Le risque pénal pour l'instant est de 175 ans ou 175, comme on dit en Belgique. Donc il risque 175 ans de prison s'il arrive aux États-Unis. Mm -hmm. Pour l'instant, quand je dis pour l'instant, c'est parce que ça veut dire que rien n'empêcherait à un moment donné. Hein, donc pour l'instant, il est uniquement poursuivi, enfin uniquement, pour les, euh, les leaks. Euh, qui sont relatifs à, aux guerres, hein, mmh. Afghanistan, Irak, c'est tout. Pour euh, l'affaire Manning, on va dire, l'affaire Chelsea mmh. Manning, le fait d'avoir diffusé ces images euh, de, euh, de, de tueries faites par les, les soldats américains à l'égard de civils. Mais il y a plein d'autres euh, révélations qui ont été réalisées. Ah, donc et, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, juridiquement, en suivant une procédure qui est d'ailleurs très opaque, l'État américain rajoute des préventions. Et qu'en 275, on passe à, je ne sais pas, enfin, 275, c'est déjà beaucoup, hein, on va dire. Déjà y compris les révélations tunisiennes, euh, Nawat, on est occupé à l'époque, et ça okay. s'appelait Tunilix. Okay. Et bien, ça, ça a représenté Wikileaks. Nous voulons euh, exprimer toute notre solidarité avec mmh. Julian Assange, parce qu'il a déjà été euh, solidaire avec nous mmh. euh, dans, dans, dans des périodes difficiles, okay. notamment il y a deux ans, okay. depuis... Euh, depuis son asile en ambassade d'Équateur à Londres, il a été solidaire avec nous lors d'un harcèlement judiciaire et, et policier. Je okay. vous remercie, euh, Maître Christophe Marchand, grand pour le plaisir. temps que vous nous Merci avez vous. accordé et pour votre présence ici euh, parmi nous. Nous continuerons à suivre attentivement euh, cette affaire. Merci encore. Merci à vous.